ZOMBIE APOCALYPSE Zombies. Tout le monde sait Chirel alors je vous ai mis euh, ce petit trailer afin de vous présenter un nouveau jeu sur lequel on joue en coop sur la chaîne Twitch. Et je me suis dit pourquoi pas, si cela vous dit bien sûr sur YouTube, est-ce que vous voudriez qu'on vous propose ce jeu en un let's play coop alors, à savoir que ce jeu euh, est assez kiwi, comme ça, au niveau des graphismes, comme vous avez pu le voir, mais il n'est pas si simple que ça. Donc, les évaluations au niveau de Steam sont plutôt positives. Il est sorti le 1er octobre 2020. L'équipe de développement est autre que The Molasses Flood, et l'éditeur est The Molas Flood aussi. C'est un jeu de simulation de colonie, mode ouvert, d'exploration, mais pas que alors, au niveau du jeu, c'est bienvenue au holo, un lieu délabré et agonisant, et le foyer des dragors. Les dragors sont les petites bêtes qu'on a vues précédemment et que vous pouvez voir sur l'image. Ce sont ces toutes petites bêtes, toutes choupinoues. Les dragors sont le peuple végétal originaire de cette contrée. et Ils ont besoin de votre aide, ils ont faim, soif et ont besoin d'un endroit pour dormir. Ils peuvent littéralement mourir d'ennui. C'est à vous de les sauver, construisez des jardins pour leur fournir de la nourriture. Des puits pour l'eau, des balles de yoga, des spectacles de marionnettes pour les divertir, même des tapis de course et des panneaux solaires pour produire de l'énergie pour les bobines Tesla et les clôtures électriques car vous, venez, car vous verrez rapidement qu'ils ont besoin d'être protégés. Les dragons ne sont pas les seuls habitants du holo. Les féroces ont envahi la contrée cherchant à détruire tout ce qui est heureux ou bon. Combattez les uns. Combattez les uns. Un contre un, avec un large éventail d'armes allant des raquettes de tennis au pistolet à clous, amenez vos amis pour qu'ils vous donnent un coup de main et construisez vos défenses pour réussir à les éliminer sans lever le petit doigt. Voyagez de région en région, de saison en saison, en amenant les dragors et leurs villages avec vous. Chaque région représente plus d'un kilomètre carré de territoire à explorer, généré et peuplé de façon dynamique au fil des saisons. Vous devez gérer votre temps avec soin. Quels sont les approvisionnements les plus cruciaux à un moment donné De quoi votre village a-t-il besoin De métal provenant des caches de ravitaillement pour construire vos défenses ou de cristaux provenant des régions dévastées pour faire pousser vos dragors Pouvez-vous être capable d'aider les dragors et de reprendre possession du holo Ça, c'est un petit peu ce qui est dit sur Steam. Pour résumer euh, un petit peu le jeu, mais je vais vous montrer quelques images. Autrement, le jeu est disponible sur Steam au niveau de 24,99 euros hors promo euh, je ne sais pas s'il est disponible sur d'autres plateformes, par contre, de clés euh, légales. Donc là, je vous laisse regarder. Mais en tout cas, c'est un jeu où on se marre bien, en tout cas en coop. Sachez que toutefois, il est jouable en solo. Mais c'est vrai que, euh, pour être honnête, selon les images que je vais vous montrer et ce que je vais vous expliquer, vous allez voir qu'il euh, vaut mieux jouer à plusieurs si c'est possible. Mais c'est tout à fait aussi possible de jouer en solo. Ok donc sur cette image on peut voir deux joueurs donc avec ici comme vous pouvez le voir à l'écran sur la gauche donc de la coop hein, deux joueurs qui jouent ensemble vous avez la possibilité de personnaliser votre personnage au début de la partie il y a un prologue qui se joue en solo donc si vous jouez à deux 3 ou 4 c'est quatre joueurs maximum euh, chacun devra faire son prologue, euh, et vous vous retrouvez ensuite dans le lobby, c'est-à-dire l'endroit où les joueurs se retrouvent, avant de passer dans la partie directement, vous aurez tout un prologue qui dure quand même un petit bout de temps euh, avant de pouvoir vous rejoindre entre coéquipiers, ou entre collègues, ou entre amis, pour pouvoir jouer à ce jeu. Maintenant, si vous jouez solo, il n'y a pas de problème, on n'aurez pas besoin de, de, de passer par le lobby ou autre du jeu, c'est-à-dire l'endroit où vous allez envoyer vos invitations pour celui qui va héberger la partie. Donc ici, on peut voir deux joueurs dans un début de village, mais surtout nos jolis petits dragors, verts, bleu que l'on peut voir à côté. Sachant que chacun des dragors qu'il y a dans le jeu ont des métiers ou des spécialités bien propres à chacun. Vous avez le bûcheron, vous avez le charpentier, vous avez l'électrique, vous avez... Euh... Il y en a tout un tas, parce qu'il y en a énormément. Votre but, c'est quoi C'est d'anéantir... Les terres, c'est-à-dire les ténèbres, les vilains pas beaux euh, que je vais vous montrer, de façon à libérer tous les dragors euh, qui vivent dans Holo et de pouvoir ben, les rallier à vous. Alors, ils sont assez mignons, ils vont vous faire des cadeaux. va falloir que vous, quand vous allez aller explorer les cartes, sachez qu'il y en a à peu près 4 cartes, elles sont immenses. Euh, nous, on en est à la quatrième carte sur Twitch, vous pouvez venir nous rejoindre, je vous mettrai le lien à la chaîne Twitch. On est en train de le faire en, en Let's Play euh, sur Twitch en coop le soir. Donc, aux alentours de 21h, vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitch en train d'y jouer. On est à la dernière carte du jeu, je pense, la carte d'hiver. Donc, il y a les saisons, il y a les différentes saisons. Et euh, selon les saisons, vos dragores, bah, plus vous allez en trouver, plus vous allez devoir leur, euh, satisfaire leurs besoins. Que ce soit au niveau divertissement, que ce soit au niveau de la nourriture. Et croyez-moi, il mange beaucoup. Vous allez devoir explorer toutes les îles qui sont sur la carte. Et croyez-moi, il y a énormément, énormément de temps de jeu. Ça, ça, ça prend énormément de temps. Tout en sachant que tout, euh, au bout d'un certain temps, vous allez avoir un raid. Un raid de vilaine bébête qui va venir attaquer votre village. Comme je vais vous le montrer sur la photo. Ok, donc là, on se retrouve avec une partie, je dis bien une toute petite partie des vilaines bébêtes qui elles ont pris la possession du halo de la, de, des, des îles et du monde des petits dragores et euh, je peux vous assurer qu'ils ont l'air très gentils comme ça mais ce sont des vraies pestes c'est à dire que vous aurez euh, des raids qui vont apparaître assez régulièrement donc si vous êtes en exploration sur d'autres îles il va falloir vite rentrer, vous aurez un compte à rebours et il faudra effectivement les éliminer parce qu'ils vont tout vous casser dans votre camp. Donc tout ce que vous aurez construit pour le bien-être de vos dragors, euh, pour qu'ils soient bien au niveau nourriture, eau, électricité, divertissement, etc. Leur but à eux, ces sales bestioles, c'est de tout simplement tout casser de façon à ce que vous recommenciez à construire, mais les ressources ne sont pas éternelles. Voilà, donc euh, on en récupère quelques-unes quand on a des objets cassés, mais on ne récupère pas tout. Donc, attention à ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on voit encore d'autres créatures. Il y en a beaucoup plus que ça, croyez-moi. Et puis, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de dragors, plus vous allez les faire grandir. Mieux ils vont être, plus vous allez avoir d'attaques et de raids de la part de ces cochonneries. Euh, et plus elles vont être effectivement violentes. C'est-à-dire que vous allez commencer avec des niveaux... 1, 2 comme vous, vous allez commencer niveau 1, niveau 2, et puis ensuite, ben, euh, au fur et à mesure de avancer, vous allez vous retrouver face à des mobs qui sont niveau 19, 19, niveau 20. Vous avez la carte 1, la carte 2, la carte 3, la carte 4, 4, la 4, 4, et euh, ben, évidemment, plus vous allez monter dans les cartes, plus automatiquement, euh, ben, les mobs ils vont être beaucoup plus nombreux et beaucoup plus résistants. Donc effectivement, les dragors ont le pouvoir de vous donner euh, leur pouvoir à eux. C'est-à-dire que si vous demandez à un dragor qui est électrique de vous donner un bonus électrique, à ce moment-là, votre arme aura de l'électricité. Effectivement, vous ferez plus de dégâts sur euh, les ennemis que si vous avez une simple raquette de tennis basique. Il en existe différents niveaux. Vous allez jusqu'à l'épique. Donc dès que vous avez un épique, effectivement, voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu euh, les autres images du jeu. Donc là ce qu'on peut voir c'est un des petits dragores euh, tout mimi, tout choupinou qui n'est pas un bébé, qui je pense n'est encore qu'un enfant puisqu'ils ont quatre stades ou cinq stades de développement. C'est avec des cristaux que vous trouvez en, ayant, en, en allant looter sur différentes îles. Vous allez avoir bébé, enfant, ado, euh, adulte euh, et ensuite il me semble de mémoire si je ne dis pas de bêtises euh, que vous aurez... Euh, personne et en fin est en, en, en fin de déclin, ou en fin de vie, quelque chose comme ça. Et euh, donc ça, c'est une des choses qu'ils aiment beaucoup. Ce sont les petits champignons. Pourquoi je vous montre toutes ces images ben, Tout simplement pour que vous me disiez, je vais vous en mettre une autre, pour que vous me disiez si ça vous dirait qu euh, que je vous reposte euh, au niveau de YouTube euh, le let's play qu'on est en train de faire euh, sur Twitch donc, on est bien avancé, mais j'ai tout gardé depuis le début. Donc, est-ce que ça vous dirait que euh, je vous mette ce jeu en let's play Donc, ce serait en coop, toujours avec les tutos de Fred. Et euh, voilà, c'est simplement pour savoir, de façon à savoir si le jeu vous intéresserait. Euh, par contre il est vraiment génial moi j'adore, on, on s'éclate, on se marre on rage, tout ce que vous voulez il y a, le jeu avance tout le temps tout le temps. il y a toujours des nouvelles choses, plus vous allez agrandir votre village, plus vous allez gagner des bonus, ça va vous débloquer des choses des ateliers, euh, ça va vous dé débloquer de, des nouveaux stockages de nourriture pour vos petits euh, dragors ça va débloquer des jouets et je peux vous garantir qu'on s'est payé des parties de fou rire au niveau des jouets euh, vous avez une piste de danse alors que Voir un dragon danser, je peux vous assurer que ça vaut le coup d'œil. Euh, vous avez les balançoires où ils s'éclatent comme des dingues. Euh, enfin, ils sont complètement, c'est des gosses quoi en fait. Et euh, donc, vous devez aller leur parler pour gagner des talismans, pour pouvoir développer des choses. Enfin, il y a énormément, énormément de gameplay. Et je peux vous assurer que ça en vaut le détour. Ici, par exemple, bah, comme vous pouvez le voir, c'est un ballon de yoga. Ça, franchement, ça... C'est pas encore euh, tout ce qu'il y a à développer, mais ça c'est un ballon de yoga, donc il y a des balançoires, euh, là c'est l'atelier euh, dit avancé, ça vous allez débuter avec un atelier simple. Euh, là le ballon de yoga où il s'éclate dessus, vous pouvez leur construire aussi des poupées avec lesquelles ils vont faire des câlins, des bisous, des machins. Euh, ici c'est la serre que vous allez débloquer petit à petit, au début euh, vous allez un petit peu galérer pour la nourriture, c'est juste avec un chaudron. Euh, donc, euh, petit à petit, plus vous allez évoluer, ben, plus vous allez débloquer des nouvelles constructions. Et pour, de, vous aurez ici en haut, à droite, euh, le bonheur de vos dragors. Vous aurez l'eau et vous aurez la nourriture. Donc, il faudra toujours surveiller les stats de façon à ce qu'il ne meure pas. À partir du moment où votre dragor aura une barre rouge au-dessus, ben, tout simplement, c'est qu'il est malade. Donc, il faudra le soigner et faire en sorte de voir qu'est-ce qui ne va pas et de chercher. Donc, croyez-moi. Euh, des fois, on ne sait pas pourquoi ils sont pas contents, ça va pas alors ça peut être parce qu'ils ben, n'ont pas assez de poupées ça peut être euh, parce qu'ils euh, n'ont pas assez à manger parce que je vous jure, ils mangent énormément mais enfin, c'est un vrai délice ce jeu c'est un vrai bonbon alors ma question est la suivante aimeriez-vous, aimeriez-vous sincèrement qu'on fasse un let's play dessus euh, qu'on vous montre le jeu de A à Z avec la chaîne les tutos de Fredo euh, comme on fait actuellement au niveau de island au niveau des zombies ce qui, qui n'a rien à voir mais franchement c'est un jeu que je ne regrette pas euh, franchement qui m'a été offert d'ailleurs donc euh, voilà, moi je ne le regrette pas en tout cas on s'éclate dessus là euh, au niveau de Twitch, si vous venez nous voir ben, on, on, arrive, on est à la dernière île hein, l'île hivernale donc là tous nos petits dragors sont congelés et ça m'a vraiment donné mal au cœur hier soir mais bon euh, il faut les décongeler en mettant des radiateurs et tout le bazar. Donc on arrive aussi à les décongeler sauf un ou deux parce qu'ils sont mal placés. Donc on ne sait pas trop comment on va faire. Mais on va arriver à tous les sauver. Et il euh, y a toute une histoire derrière. Il va falloir trouver que vous trouviez des notes où euh, deux personnages qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on ne croise pas dans le jeu nous laissent des notes. Euh, pour essayer de nous expliquer ce qui se passe, pourquoi. Sans compter les PNJ euh, qui sont sur chaque map. Donc vous allez commencer euh, avec un certain animal, je ne vous spoil pas là-dessus, euh, qui vous donnera euh, des quêtes à faire. Vous, vous deuxième map, ce sera un autre animal différent qui va vous accueillir le troisième aussi, quatrième aussi, et cinquième map aussi, et je peux vous dire qu'ils sont tous à mourir de rire, euh, franchement, euh, je ne sais pas ce que les développeurs avaient fumé quand ils ont sorti ce jeu, mais euh, voilà, c'est un vrai bonbon, c'est un vrai délice, donc j'attends vos retours avec impatience, je ne lancerai pas effectivement le let's play en coop là-dessus sur YouTube, si euh, effectivement il n'y a pas assez de vues, euh, N'oubliez pas non plus de vous abonner parce que vous êtes nombreux à me suivre. J'ai pu voir ça au niveau des stats de, de, de YouTube. Vous êtes nombreux à me suivre, à mettre des commentaires et pour ça encore merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas tous abonnés à la chaîne. Les trois quarts d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne, ce qui est dommage. Alors l'abonnement est gratuit, je le précise. Et ça permet quoi Ça permet tout simplement à la chaîne de monter dans le classement euh, au niveau des vues. Donc s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien de vous abonner à la chaîne plutôt que mettre un commentaire sans y être abonné. Euh, parce que, ben bah, voilà, après, bon, vous avez tout à fait le droit, hein, c'est pas une obligation, mais euh, voilà, il y a énormément, énormément euh, de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, mais qui participent dans les commentaires. Merci à vous, mais s'il vous plaît, abonnez-vous pour que la chaîne continue de monter. Euh, je ne parle pas du côté financier, puisque je vous ai dit que moi, personnellement, mes chaînes ne sont pas monétisées, donc. Euh, pas de soucis de ce côté-là, mais simplement pour qu'elle monte au niveau des vues, pour qu'on soit de plus en plus nombreux ben, euh, sur la chaîne, tout simplement. Et que euh, moi, je sois un petit peu, façon de dire, récompensée euh, de mon boulot euh, en voyant que ben, euh, j'ai de plus en plus d'abonnés à la chaîne et que j'ai de plus en plus de commentaires et euh, de plus en plus d'encouragement, ce qui fait toujours plaisir, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si oui ou non vous souhaitez qu'on fasse un let's play là-dessus. Et à ce moment-là, on vous le fera avec plaisir et ça vous permettra peut-être de découvrir un jeu que vous ne connaissez pas et qui sûrement serait un vrai bonheur pour vous. J'en suis certaine sur ce plein bibi plein de zouzou. et on se retrouve très vite pour un prochain live. Je vous laisse sur l'image de Dracolo et en... ben, je compte sur vous. Bye bye